Nous sommes très heureux d'être dans ces lieux et de vous y recevoir pour vivre ensemble nos liens entre l'Université catholique de Lyon, le monde socio-économique et toute la soirée va tourner autour de ça. Osons la confluence, nous voulons aller toujours plus loin et on va vous montrer comment on va oser cette confluence à travers un certain nombre de projets académiques. 150 ans, l'Université catholique de Lyon répond à cette exigence en proposant un lieu de formation qui mêle savoir, compétence et savoir-être, et qui sait construire dans le temps des formations qui répondent aux besoins des entreprises.